Découvrez ce que vous pouvez gagner en tant qu'ambassadeur DefiTech. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver pour le tour des vidéos partenaires du programme ambassadeur. On est ici est chez Bosch Siemens avec Anne. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, on va présenter ici avec Anne les produits que les ambassadeurs vont pouvoir avoir chez eux. Euh, ils vont pouvoir les garder. On est parti sur des produits premium. Alors, Anne, d'abord, es-tu contente de participer au programme ambassadeur pour Bosch et Siemens Oui, on est on est ravi de pouvoir participer au programme et on est super content de pouvoir euh, donner à disposition les appareils de haute de gamme de Siemens et Bosch et on est vraiment on a hâte de recevoir les euh, les impressions des les ambassadeurs des, des voilà, voilà. Donc là ici, ce que les ambassadeurs vont pouvoir utiliser et euh, et ensuite, évidemment, garder et utiliser ça toute leur vie, on est d'abord parti sur un four combiné vapeur. Oui, exactement. Donc de la gamme 700 de chez Siemens. Explique-nous un peu la particularité de ce four qui est quand même, soyons clairs, un four assez extraordinaire. Hein. Donc on est sur un très, très premium un produit très premium voilà c'est un four vraiment haut de gamme euh, qui sait euh, être utilisé comme un four traditionnel mais qui a plein d'autres avantages c'est à dire que vous pouvez l'utiliser en four vapeur 100% vous pouvez aussi l'utiliser en combi vapeur ça c'est ce, très important ça ouais. c'est super important vapeur sèche voilà. vapeur humide on sait faire les deux ici à l'intérieur. Oui, on sait exactement faire les deux ce qui vous permet par exemple de faire un, de cuire un poulet garder quand même euh, petites croûtes croustillantes mais d'avoir quand même la saveur onctueuse des filets qui n'est pas desséché donc il y a énormément de possibilités avec ce four donc ça permet comme tu dis donc de, de dire voilà on veut faire un rôti traditionnel on met sa cocotte à l'intérieur du four ça fait le boulot oui ça fait le boulot il y a même aussi une sonde euh, dans ce four qui permet de travailler avec la température à cœur. donc une fois si vous aimez votre roast beef saignant, vous, vous, vous mettez euh, le, la température qui vous convient le plus, et à ce moment-là, le four va s'arrêter de cuire lorsque la cuisson adéquate a été obtenue. Donc ça, c'est très cool. très important. Alors, je le connais particulièrement bien pour une raison, c'est que tout d'abord, je, je l'ai à la maison, donc ça, je peux déjà vous le dire. En fait, c'est très très important, la sonde est très pratique. Ici, juste un petit détail, tout d'abord, elle se branche dans le four. Okay, donc, vous avez ici un endroit, voilà, ici derrière, elle se branche dans le four. Oups. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir montrer et utiliser. Donc, vous avez sur la sonde trois niveaux de température. Et comme vous voyez après sur l'écran, vous savez dire, voilà, je souhaite que la température soit à cœur à 65 degrés. Vous plantez cela dans votre gigot, dans votre pièce de viande. Alors attention, tout ce qui est poulet, etc. Faites attention que si vous le plantez dans la carcasse vide, vous n'aurez pas la bonne température. Mais ça, si les gens ont peur de faire des grosses pièces de viande, c'est le coup de cœur assuré et il faut utiliser ce genre de choses. Petit détail important aussi. Donc au fait, vous pouvez ici remplir le conteneur qui, euh, avec de l'eau pour euh, créer cette vapeur qui va être injectée dans la cavité du four. Donc très facile à remplir, à ouvrir et à refermer. Voilà. Ici, quelque chose que j'aime bien préciser, car il y a ça dans également d'autres marques, c'est que c'est un four traditionnel, comme l'a dit Anne, c'est un four vapeur 100%, mais c'est également un four traditionnel avec ajout de vapeur. Donc il y a ça également. Donc en fait, c'est un 3 en 1 que vous offrez aux oui. ambassadeurs. Deuxième produit que Siemens met à disposition des ambassadeurs, une très très belle pièce. Hein. Explique-nous un peu. Donc on est sur un lave-linge, oui. évidemment Siemens. Voilà, on est également sur un lave-linge haut de gamme euh, qui a comme euh, capacité de pouvoir rafraîchir euh, le linge. Donc, au fait, euh, c'est une, une euh, fonctionnalité qui s'appelle Sense of Fresh. Là, tu voulais en parler, hein, parce ouais. que euh, donc, déjà, c'est une machine qui fait 9 kg, donc c'est une grosse capacité, voilà. garantie 5 ans haut de gamme comme machine. Voilà. Mais la Sense of Fresh, qui s'appelle également euh, Active Oxygène chez Bosch, ouais. tu voulais en parler car c'est quelque chose qui est relativement nouveau sur le monde maintenant du, du marché de l'électroménager. Oui, c'est relativement nouveau euh, et c'est vraiment unique dans le marché, euh, vous pouvez effectivement euh, retirer les odeurs de certains euh, vêtements, lorsque vous avez, euh, vous êtes passé quelque part euh, la, le costume sans la transpiration ou, ou la fumée, assiette, etc., euh, voilà. au lieu d'aller porter votre costume au nettoyage à la sec, vous pouvez facilement le rafraîchir avec euh, cette fonctionnalité, Sense of Fresh. Cette fonctionnalité va aussi tuer les bactéries oui. et donc jusqu'à 99% des bactéries. Moi, je donne toujours l'exemple. Par exemple, vous allez en hiver avec votre pull, vous rentrez dans une friterie. Ouais, Pendant 40 secondes, vous en ressortez le pull sans la frite. Il n'est pas sale, pas mais on veut simplement l'aérer. Donc, c'est à ça que va servir le Senseo Fresh en fait. Ouais, fait. C'est vraiment un très beau produit. Ça peut paraître un produit classique, mais il y a beaucoup de choses à dire et à tester au niveau de ce produit. Le troisième produit que Bosch et Siemens mettent à disposition, c'est euh, une chambre froide. <rire> non, c'est pas tout à fait. explique-nous un peu, c'est okay. ce très bel appareil. Hein. Voilà, c'est un réfrigérateur combi bottom, donc en dessous vous avez le congélateur et euh, le réfrigérateur combi Bosch, Bosch, effectivement, qui s'appelle VitaFresh. Donc, euh, au fait, un, euh, ça permet de mieux préserver tout ce qui est fruits et légumes euh, avec une température euh, régularisée ainsi que l'humidité aussi. Oui, qui est oui. donc ouais. vous avez entre 50 et 75 d'humidité, une température ouais. entre 0 et 1 degré. On a également vu une, une vidéo lors de notre salon à Batibou avec Marc euh, sur ce VitaFresh. C'est comment mieux conserver. Alors des fois, je me permets, des gens disent il y a moins de place. C'est pas vrai, c'est rangé. Différemment. Voilà. Donc là, légumes, euh, fruits, viande, poisson. Petit exemple, là, vos framboises, entre 48 heures et 3 jours. Dans un frigo normal, ce serait 24 heures, voilà. grand maximum. Donc on est sur un froid no-frost ce frigo aussi Donc, on est oui. sur une, un très, très bel appareil oui. et également dans le congélateur. Oui, ça permet vraiment de préserver plus longtemps et euh, c'est super important parce qu'on remarque et les statistiques le démontrent, qu'un euh, tiers de tout ce qui est produit en fruits et légumes sur la planète est vraiment jeté. Et donc, le fait de pouvoir bon, mieux préserver, ça permet de moins avoir euh, des aliments qui, euh, qui doivent être jetés et ça permet aussi, très pratique pour les gens qui travaillent, de moins devoir aller… Euh, faire les courses. De s'organiser voilà, différemment. Voilà, voilà. Exactement, exactement. Un petit mot sur le no frost. Oui, le no frost permet au fait euh, de ne plus devoir décongeler son congélateur, donc ne plus avoir les parois toutes avec toute gelées, euh, gelées euh, et de devoir congeler, dégeler euh, d'une manière traditionnelle. Ici, vous n'avez pas ce souci, il n'y a pas euh, de euh, givre qui va se placer sur euh, les parois. Oui, donc c'est Extrêmement pratique, c'est vraiment un très très bel appareil que Bosch met à disposition. Merci beaucoup Anne. Est-ce que tu as un dernier mot pour les ambassadeurs. Ben oui, on a vraiment hâte de rencontrer les ambassadeurs de DeFiTech euh, de ce programme et évidemment de recevoir aussi leur feedback, leur ressenti sur nos produits euh, parce qu'on est convaincu que ce sont des bons produits, mais c'est toujours chouette d'avoir une interaction oui, avec eux et on espère qu'ils vont bien euh, poster toutes leurs impressions sur euh, Facebook, etc. Et changer autres. leur, leur voilà. expérience. Voilà voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et Merci. tous d'avoir suivi cette vidéo chez Bosch et Siemens. N'hésitez pas. Allez sur notre site, le blog, pour vous inscrire et participer au programme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao